gif de réalisme de ma vie, j'avais dans l'idée que les hommes comme ça avaient une meuf. Et là, tu vois les mecs sortir, ils avaient quatre meufs. Deux et des babes, hein. Mais des babes de. Aujourd'hui, on dirait des Instagrammeuses. Bon, à l'époque, on disait des.. des, des... Les anecdotes, ce sont ces instants des fournées de la semaine qui ne sont ni des vidéoscopies, c'est-à-dire des contenus critiques sur la base des vidéos d'autres personnes, ni des vidéos d'actualité, c'est-à-dire par définition des choses chaudes là, sur le vif là, qui, viennent de, qui viennent de sortir. Les anecdotes, ce sont des histoires personnelles, euh, dont je pense qu'elles ont un, eu un retentissement. Euh, tu sais maintenant désormais ce que c'est, un retentissement. C'est la, la fin de la note, c'est la traînée, l'écho qu'ont les choses. Un retentissement, disais-je, long dans ma vie, et qu'elles ont participé à ma vision du monde actuel, ou, ou, ou parfois qu'elles ont même été une gifle, une gifle de, de, de réalisme. Et celle-ci, la soirée que je m'apprête à vous raconter, a été les deux. C'est à la fois une longue, un long retentissement, puisque je... Je, je m'y réfère encore, et puis c'était une belle, une belle gifle. Mais avant... merci <rire> Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis particulièrement inquiet en ce moment pas que de la situation sanitaire, et surtout de ceux qui la gèrent, mais également du retour de la bête immonde. La bête immonde, elle rôde, elle rôde, et elle ronge pas que son frein. Elle ronge également nos porte-monnaies, parce qu'elle s'appelle l'inflation. L'inflation, elle est horrible en ce moment. Rien que l'autre jour, le petit pot de confiture de lait à la crémerie du, du coin, 4-5 ans au lieu de 3-5 ans, je crois que c'était une erreur. Non, non, c'est l'inflation. Alors évidemment, ça fait qu'un euro. Donc si tu connais pas de règles de 3, tu te dis euh, c'est rien. Ben non, mais c'est pas rien. Même Ikea. Les meubles Ikea vont passer à 10% plus cher cette année. Ikea qui d'habitude n'augmente jamais ses prix. Alors bon, tonton Stéphane, il a les épaules larges, il vous protège de l'inflation pour l'instant en n'augmentant pas ses prix. Mais bon, je vous préviens, à un moment les prix vont suivre parce que le prix de tous les fournisseurs augmente et là vous trouverez que c'est un peu trop cher. Donc profitez-en tant que vous pouvez. À défaut ah, okay. de baigner, si vous n'avez, ne serait-ce que mis un pied dans le domaine de ce qu'on appelle la réinformation ou la, la dissidence, euh, okay. les les gens qui analysent, les gens qui disaient un peu les étranges coïncidences, il y a forcément des expressions dont vous avez entendu parler. Alors on peut on peut dire d'un côté euh, plutocratie ou parfois on va parler de de, des, des fameux 1%, euh, où on va parler, euh, comment les appelle-t-on également, de, de l'oligarchie cosmopolite, euh, enfin, de ces gens qui, comme ça, euh, survoleraient en avion euh, un petit peu tout, tout, toutes les capitales et euh, auraient comme ça une vie à part, euh, un modus operandi à part, tout en ayant une énorme influence sur nos vies à nous. Bref, je pense que tout le monde a une petite idée de, de qui il s'agit. Ces gens-là, est-ce que certains d'entre vous les ont déjà vus Eh ben, en fait, j'ai passé une soirée avec ces gens-là, à une époque où j'ignorais tout de ce qui se jouait. Je ne savais même pas qui c'était. Alors, ni Atali, ni Mink, ni compagnie. Je vais vous raconter un petit peu maintenant comment ça s'est passé. Et ça a été une gifle qui est arrivée trop tôt. Ça a été une gifle qui est arrivée à une époque où je n'ai pas su euh, comprendre ce qui, ce, qui, ce qui se passait en fait. J'étais en prépa à Nice, donc je vous parle de... j'avais 20 ans, quelque chose comme ça. Ou en stage, enfin, euh, entre 20, pas plus de 21 ans. Et nous, euh, donc j'avais une, une, une copine et euh, mon meilleur pote de l'époque s'appelait Guillaume, il avait également une copine. Nous nous sommes sortis à 4. On est sortis à 4 à, à Monaco, on, a, on habitait Nice. Et donc, quand tu habites Nice, ton rayon d'action, en gros... Euh, Monaco, c'est 30 bornes, enfin, c'est 30 minutes, hein, sans, sans circulation. Donc notre rayon d'action, c'était Monaco à droite, à, ma, à droite à vous, et puis de l'autre côté, on allait jusqu'à euh, Antibes-Cannes. Après, c'était un petit peu trop loin. Et ce soir-là, une fois n'est pas coutume, nous avions choisi Monaco. Et pour nous, c'était une soirée totalement banale. Il y, a, il y a un petit côté exotique et offshore quand on entend Monaco, mais quand on a grandi à Nice, c'est pas ni exotique ni offshore, c'est juste la ville à côté. Quoi. Je ne sais plus. Je crois que ma, ma mère devait avoir eu besoin de sa voiture ce soir-là. Euh, Guillaume n'avait pas encore sa, sa voiture. Ma, ma copine n'avait pas le, son permis. Du coup, la seule qui pouvait nous, nous conduire, c'était la copine de, de Guillaume qui s'appelait Joe. Ça, ah, c'est une femme. Hein. Elle s'appelait Joe. Et elle avait, une, elle avait hérité, je crois, de sa grand-mère, une Renault 5. Une Super 5. Il y avait la Renault 5 qui était un peu carrée, et la Super 5 où l'arrière était comme ça, incliné et plat. Donc si tu veux, euh, comme aurait dit Bigard dans le fameux sketch, Autant dire qu'on était monté fin. Hein. On oh, va bah attendre, jean, basket, swatch, Clio. <rire> On se rend à Monaco en, en, Super en Super 5, mais attends, à Monaco, il n'y a pas que des Bentley non plus. C'est l'image que... Mais dans les rues, il y a, y a de tout. On, on dîne, enfin je sais plus ce qu'on fait, je crois qu'on a pris un verre au bar euh, bon bref. Enfin la soirée de, de, de gens de 20 ans de la Côte d'Azur à Monaco. Rien d'intéressant jusque là. On s'apprête à rentrer, d'accord, il devait être... Euh... Il n'était pas très tard, on a dû partir tôt, genre vers 19h, on a dû rentrer vers minuit, quelque chose comme ça. Et euh, quiconque connaît Monaco sait que les embranchements de sortie sont un dédale. Et même nous qui étions du coin, et c'était avant les GPS, donc on était euh, à la et au couteau, quoi. Et là, évidemment, on se loupe d'une un, bretelle. Ce qui est vraiment hyper facile. Enfin, je t'assure, c'est extrêmement. Toutes se ressemblent. Bon. On se loupe du bretelle et on tombe sur un rond-point très, très, très, très, très embouteillé. On était derrière avec, euh, avec ma, ma copine de, de l'époque. On. On voit un petit, peu de, un petit peu de chaos, un petit peu de confusion. On, on voit beaucoup de, beaucoup de feux rouges, de, de, de phares arrière. Et quelqu'un, une espèce de d'ombre ou quoi, nous embraye vers la gauche. nous fait comme ça avec le bras droit, en nous disant, allez allez, allez de ce côté-là. Donc, bon, Joe tourne, le, tourne vers la gauche et en fait, on pensait que c'était les forces de l'ordre, enfin on pensait que c'était quelqu'un qui faisait la circulation, et non, c'était le valet d'une du, du, boîte dont on connaissait que de nom, mais on n'avait pas identifié qu'on était à côté, qui s'appelait le Jimmys. Le Jimmys, déjà en soi, c'est Select, mais là on n'était pas un soir normal. Donc on tourne à gauche, re... c'était pas très bien, c'était sombre, on ne reconnaît rien de spécial, et moi, qui aime bien les enfin, qui... Je fais très attention aux voitures parce que, à la base, je suis ingénieur en mécanique. À la base, je voulais travailler dans les, dans les, dans les voitures de sport, les formules, 1, etc. Donc, je vois derrière qu'on avait, je sais pas quoi, une Lamborghini. Je me dis, ah bah tiens, c'est rigolo. Puis derrière, j'en vois une autre. Puis derrière, une autre. Et devant, tu avais une Rolls, une Bentley, une Rolls, une Bentley. Que ça. Que ça. de, de ma... Et pourtant, j'ai grandi sur la Côte d'Azur. Là, vraiment, c'était de ce qu'on appelle de l'hypercar. C'est-à-dire, c'était pas la Mercedes du docteur ou, le, ou la Porsche du... Non, non. C'était vraiment euh, la Rolls Corniche. Euh... En défilé en plus. Enfin, Tout un, que ça. C'était un cran au-dessus quoi. Que ça. Il y avait, on ouais. était en sandwich <rire> entre <rire> des... C'est ça. <rire> et <l 'autre> côté. <rire> entre des Ferrari, des Lamborghini, des Rolls, c'est des et là, Bentley, des... des... Couleur, des... Renault, tu dis blanc, okay. blanc sale, enfin blanc vieux, tu vois, <rire> blanc dégueu quoi. Et là. Et, et, je, et là, je, je m'entends dire à Joe, nous étions en diagonale puisqu'elle conduisait, donc elle était à gauche, j'étais derrière à droite, et je m'entends lui dire, je pense qu'on devrait faire demi-tour. Je pense que c'est pas là. Et, et elle me dit, non, non, on nous a dit d'aller là, ça doit être la déviation. Et je lui dis, regarde les voitures devant et derrière, c'est pas normal. Et là, Guillaume me dit, mais non, on est à Monaco, c'est normal. Et je te dis, non, c'est pas normal, c'est trop là, il y, y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, on voit que ça n'est plus une rue, puisqu'il n'y a plus la bande euh, au milieu, il n'y a plus les panneaux, on voit que c'est une allée privée. Je dis fais demi-tour. <rire> Alors, il faut que je vous décrive nos accoutrements. Euh, C'était la mode du treillis. C'était la mode du treillis, d'accord Donc Guillaume et moi, on avait un treillis avec un t shirt de musique. Lui, il écoutait du hard, donc il avait un t shirt de, de groupe de hard. Moi, j'ai écouté Kezia Jones à l'époque. Son premier album, Blue Funk is a fact. Donc j'avais des Doc martins taille 48. Je me rappelle, je fais du 46, mais on avait trouvé que du 48 était trop grande. J'avais un treillis beige et j'avais un t-shirt bleu, kezia Jones. Avec... Euh, Est-ce que j'avais encore les cheveux bleus J'avais encore les cheveux bleus à l'époque. Mmh. Ouais, parce que j'idolâtrais Dennis Rodman, comme tous les métisses de, des années 80, trop jeune, toi. Mmh. Si t'étais si né en 78 comme moi, t'aurais eu ta période Dennis Rodman et t'aurais eu l'anneau. J'étais ouais, percé, j'avais l'anneau et les cheveux bleus. Donc, j'avais un, un look de gamin. Guillaume avait les cheveux longs, des dreads, parce qu'on était fan de Menace to Society, et il avait les dreads de Menace to Society, un t-shirt de hard rock. Ma copine à Monaco, à Monaco <rire> Super en Super 5, ma copine était africaine c'était une très très belle grande africaine roulée comme un cigare donc il y avait un côté un peu exotique un peu, elle faisait un peu danseuse tu vois un peu comme ça et Joe était une nana jolie aussi enfin normale normale qui évidemment femme Lego étant avec Guillaume s'habillait un peu comme Guillaume parce que tu sais que quand on est en couple on a un scooter. donc elle de, voilà elle devait être un petit peu hard rock mais pas trop Guillaume très hard rock avec dreadlocks moi Denis Rodman avec ma meuf africaine roulée avec le le, le, tu posais une coupe de champagne sur son sur son bas sur ses fesses. c'est ce que je c est, c est Très pittoresque. Et là, je, on comprend en fait, on peut pas faire demi-tour parce que la voix se, se, se serre et on va arriver au voiturier. <rire> et là, on voit le voiture, on voit les voituriers parce qu'il y en a plusieurs, il y en avait plusieurs. Et donc, tu vois les gens qui, qui tu vois les hommes qui descendent un peu ventripotents, ventrus euh, d'un certain âge. Et là, premier truc. Première gifle de réalisme de ma vie. J'avais dans l'idée que les hommes comme ça avaient euh, une meuf. Et là, tu vois les mecs sortir, ils avaient quatre meufs, deux et des babes, hein. mais des babes de. Des... Aujourd'hui, on dirait des instagrammeuses. Bon, à l'époque, on disait des. Des. des... Euh, des, des... <rire> non mais. Et, et là, on arrive aux voituriers. Et, et on suait tous en silence, tu sais, parce qu'on n'osait pas le dire qu'on qu était honteux et, et pourtant, on n'était pas, pas des ploucs. Enfin, Guillaume était fils de chirurgien, euh, euh, tu vois, euh, j'avais une, une très belle On n'était pas des, des sfigatis comme on dirait en italien, on n'était pas les mecs sans meufs euh, qui arrivent comme ça. Est-ce qu'on peut rentrer et tout on avait, on avait des meufs et moi, j'ai dit écoutez, laissez-moi faire. Bon, Guillaume était timide. Je l'ai déjà dit que ce mec était timide, puisqu'il m'a inspiré ensuite plein de mes contenus sur les timides. Euh, et donc, euh, j'ai dit, laissez-moi faire. Et en fait, Josepha baisse la vitre, Manuel. <rire> Avec le petit bruit, ouais. et, et là, je dis, et là je, je m'apprête à dire, écoutez, on, on s'est trompé de rue, on va juste faire demi-tour tranquillement, on va repartir. Et là, elle commence. Et le mec fait, euh, non, non, c'est pas la peine, vous, c'est par là. <rire> donc là je suis, la goutte s'arrête, et je me dis, bon, il a compris qu'il y avait un problème, il nous, en, il nous, il nous propose gentiment de, de, de filer, quoi. Donc, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Là, bon, elle met la première, elle cale. <rire> Alors là, elle cale, donc, tu vois, donc, là, t'entends la R5 qui redémarre et tout. Pas de klaxon, rien. Tout le monde était cool, t'entendais les V12 derrière. Donc, on, on, on, on, on, on se déporte. Et on arrive dans une espèce de parking euh, pareil, euh, très, très... Hors, hors sol, enfin, on ne comprenait rien. Et là, on nous fait sortir et on nous dit... Euh, J'étais le plus grand, donc je, je semblais le plus vieux. D'accord, c'est le, le drame de ma vie, c'est que je semble toujours le plus vieux parce que je suis plus grand. Donc là, je me dis, on est sauvé Et là, un jeune, enfin un jeune, le, le, le plus jeune de, de, de, de, de, de tous ceux qui nous, qui nous entouraient, costume, costume à la mode et tout, s'approche de moi, jovial. Jovial. Et, euh, et me dit, euh, mais le spectacle est déjà fini On vous attendait. Et là, je réponds pas. Et là, il me dit, euh, vous êtes bien les comédiens du spectacle Et là, je dis, bah oui. Euh, oui, ça, ça on a fini un peu en avance. Et en fait, c'était un gala de charité. Donc, gala de charité, c'est les, les événements les plus les plus prestigieux, merci. Dans la boîte la plus épée de Monaco. Et il y avait en avant, avant le, le, le, le, le dîner, un spectacle. Et en fait, les gens se sont dit, mais le euh, piercing cheveux bleus avec l'Africaine la, gaulée euh, et, le, et les mecs avec des dreadlocks, c'est des artistes en fait. Parce qu'il n'y avait aucune explication qu'on ait osé s'engager en Super 5 dans cette avenue, si tu veux. un style, c'est un genre qui donne. Et donc, du coup, il nous prend, il prend les meufs par le bras. Donc, Guillaume et moi, on suit euh, benoîtement, tu vois. On avait 20 ans, hein. Vous pouvez dire, derrière votre écran, que vous auriez fait mieux. Je vous garantis que ça m'étonnerait. Il hein. y a une notion de date, quand même. Ah, oui, dans oui. Ça. Et il nous emmène à l'entrée la... à du Jimmy's. Et là, je vois ces hommes... Avec la Bentley, quatre meufs, quatre babes d'un mètre 80, blondes, en mini-jupe, là, Alors avec les talons et tout, se faire refouler. Et là, je comprends pas ce qui se En fait, c'était surréaliste. Et nous, on était en treillis, euh, j'avais des, <rire> des Doc Martins trop grandes, euh, euh, etc. Et on double tous ces gens. Et le mec les, nous fait, euh, euh, c'est bon, on fait les rentrées, c'est les artistes. Et là, on se retrouve dans la boîte et on se sépare en deux. Je sais pas pourquoi, mais euh, voilà, on se sépare en deux. Et nous, on, avec euh, ma copine, on descend Il y avait... Euh, le Jimmy descendait vers la mer. Si je me souviens bien, pardonnez-moi si c'est inexact, euh, je vous parle d'il y a 22, 21 ans. Hein. Je me souviens de descendre et on arrive dans une pièce où c'était Ice White C'est-à-dire que... Non, enfin, pas, pas l'aspect euh, païen d'Ice White l'aspect euh, économique. Et là, en fait, on voit des, des gens en smoking avec des dames, etc. Euh, attablés. Qui se retournent tous vers moi. Je ne me suis jamais de ma vie senti aussi mal. Il y avait de la musique en fait. Fin, Il y avait la musique de la boîte qui, déporte, qui, qui, qui se transmettait jusque là. Et j'avais beau me dire, c'est bon, t'es un artiste, t'es un artiste, un t'es artiste, un artiste, et, et, et elle aussi. En fait, je me souviens du regard de cet homme qui, aujourd'hui, a peut-être. Il avait quoi 50 ans à l'époque Il y a peut-être 70 ans aujourd'hui. Et cet homme avec son nœud papillon très imposant, etc. Qui était en train de couper sa viande en tenant son couteau du bout des, du bout des doigts et nous voir et en fait s'arrêter. Il y a du silence à ce moment-là Je ne saurais pas te dire. Ah. Je pourrais mentir et te dire oui. C'était il y a 21 ans. Vous euh, il y a du silence, alors là, je ne sais plus. plus, plus, plus. Pesant, quoi. Non, parce qu'il y avait la musique du Jimmy's, on entendait les basses, euh, je suis sûr qu'on entendait des basses. Et on essaie donc de déambuler, en se disant, on ne va pas sortir, on est des artistes. On ne peut pas sortir immédiatement, il faut qu'on qu fasse bonne figure pendant, je ne sais pas, une petite heure, quelque chose, tu comprends euh, On ne va pas tout de suite s'enfuir, sinon on vend la mèche. Et donc, on a essayé de tenir une heure. Et en fait, on n'y est pas arrivé. Le... le, le L'environnement était tellement oppressant. Les gens étaient tellement en robe de soirée. C'était te tellement ice eyes white shirt euh, ». J'ai essayé de payer un verre à ma... Parce qu'on était des artistes, mais on n'était pas rincés. On n'était pas abreuvés euh, à l'œil. J'ai payé un verre à ma copine. Je me rappelle, c'était en, en francs. Et c'était en francs, 250 ou 275 francs. Donc, ça veut dire que deux verres, c'était 500 francs. 500 francs, ça fait 75 euros. Aujourd'hui, à un Parisien, déjà, c'est beaucoup. Je vous garantis que 75 euros pour deux verres en l'an 2000, tu rajoutes l'inflation, euh, aujourd'hui, tu es sur du 100, euh, 120, quoi. Tu vois Et on était étudiants. Hein. J'ai sorti ma CB Société Générale bleue. <rire> J'ai payé 500 francs mes deux pauvres cocktails. D'accord Je crois que j'avais dû laisser un pour lui. Enfin, je ne sais plus ce que j'avais fait. Et, et, et, et partout où on allait, il y avait cette espèce de regard d'incompréhension totale. Une dissonance. Hein, voilà, ça. une dissonance, mais absolue. Et là, pourtant, ayant, encore une fois, grandi dans un contexte privilégié, j'étais pas en banlieue, j'étais sur la côte d'Azur, mon père avait une maison à... À, à Antibes, moi j'ai grandi dans un appartement, certes simple, mais enfin quand même euh, pas, pas, pas un HLM. Euh, J'avais des amis médecins, mais là, c'était la supraclasse, c'était l'hyperclasse. C'est-à-dire que ces gens, tout le monde parlait 15 langues, il euh, y avait des femmes que je n'avais jamais de ma vie, euh, je ne savais même pas où, où elles vivaient, où elles sortaient, etc. Tous les coups étaient démesurés. Et même ces mecs-là avec la Bentley et les quatre meufs ne rentraient pas. Enfin, imagine, tu vois, le, le, la violence du truc. Et je me rappelle à un moment que, que Guillaume et, et Joe, ont dit bon, on vous attend à la voiture, on se casse. T Tellement l'environnement le, le, était oppressant. Nous, on a tenu euh, genre 20 minutes de plus et on s'est éclipsé en essayant d'éviter le regard du, du, du, du mec qui nous a présenté comme les artistes. Il nous a vus et là, j'ai dit, on a un autre spectacle. <rire> <rire> Elle a dit « Oh non, non, vous nouveau !»« Oh non, déjà, vous partez et tout et, !» Et on est rentré et on n'en a quasiment jamais reparlé. Parce qu'en fait, on ne savait pas quoi dire. C'est-à-dire qu'on avait assisté, on avait eu un, un entrefilet d'un monde qu'on qu ignorait, on ne savait pas qui c'était. On a regardé dans le journal le lendemain, on a vu qu'il y avait un gala de charité, etc. Et... Et aujourd'hui, quand j'entends parler d'hyperclasse, de, de, de complexes agricolo-industriels, ou euh, pharmaco-industriels, ou euh, financiaro-militaires, euh, etc., c'était ces gens-là. Mais sauf que moi, je les ai vus. Mmh. Je, je vois comment ils.. Je me souviens du regard en fait de ces gens sur, sur quatre clampins euh, euh, hors sujet. Donc, donc voilà, anecdote de, des années 2000, découverte totalement opportune d'un monde dont j'ignorais tout, et dont j'entends parler 20 ans plus tard, mais qui chaque fois me renvoie à cette soirée-là. Voilà, t'as as le club, t'as le club select, et t'as la soirée de charité dans un club select. Ces gens-là rentraient au Jimmy's d'habitude. Mais là, ils n'étaient pas au courant que c'était un gala de charité, donc c'était encore plus euh, encore plus euh, select. Et t'as qu'un truc plus select, à ma connaissance. C'est la soirée du... Je crois que le club s'appelle le Billionnaire, après le Grand Prix de Monaco. Où je suis d'ailleurs allé avec euh, la copine de Panino, dont on parle dans une autre anecdote, d'accord Et qui connaissait Flavo, Flavo, Flavio Briator. Et on a mis, genre, une heure et quart à rentrer, en connaissant Flavio Briator. D'accord Donc tu as, as club, tu as, as club de Côte d'Azur, tu club de Monaco, tu soirée de gala au club de Monaco, et tu as Post-Grand Prix de Monaco. Et tu rentres en cheveux bleus. Et oui, je suis rentré Mais si j'avais pas eu les cheveux bleus et l'anneau, etc., on serait même pas rentré du tout, en fait. C'est juste que sur une confusion totale... On était tellement sous-classés, déclassés, hors-classés et, et tellement grotesques que ces gens se sont dit ce sont des artistes. Ouais, ils ont été obligés de te classer quelqu'un. Ouais. Et voilà, et on a été classés artistes et on n'a même pas pu accéder au fun de la soirée parce que t'as pas l'énergie le, le, ou la carapace ou c'est pas drôle en fait. Il y a des codes, je pense. C'est pas, pas drôle. Tu ne te sentais pas à ta place en fait. Pas du tout. C'est pas drôle, t'oses pas, euh, pas danser, oses, euh, Parce que les gens enfin, dansaient déjà pas. On n'ose on se, on se rien faire, tu vois. On se regarde un peu dans le voilà. euh... Tu as dit, la façon de couper. Ouais, ouais mais tout, tout, était, total, tout euh, était excluant, mais à mourir. Est-ce que le cocktail était bon au moins J'en ai aucun souvenir, je pense que je l'ai bu très très lentement. <rire> <rire> je l'ai vraiment siroté. Et... Euh... Et, et, et voilà. Donc, oui, l'oligarchie cosmopolite euh, euh, qui vit de, de, de spéculation et qui habite à Monaco, et etc., et qui a des pieds à terre à Dubaï, à Genève, et, je, elle existe. Je l'ai vue, euh, à mes dépens, de façon totalement euh, anecdotique. Et tu penses que si ça tu te sera arrivé aujourd'hui, si tu te retrouvais dans cette situation aujourd'hui, tu réagirais pareil ou tu... Bon, aujourd'hui, je pense qu'on ne dirait pas que je suis l'artiste, je suis trop vieux et je suis trop bourgeois et euh, j'ai plus, plus les cheveux bleus et, et, et, et, et, et, et etc. etc. Bon, je ne sais pas, comme, comme disait mon père, quand, quand le vin est tiré, il faut boire, donc euh, j'aurais allongé les biftons, j'aurais pris quatre babes. Je... <rire> <rire> voilà, donc c'était une anecdote, sans conséquence, légère, comme ça, rigolote, pour vous témoigner de ma première et peut-être... Euh, Peut-être même dernière, finalement, euh, soirée au milieu de l'oligarchie. Vous voyez, je, je n'ai pas brillé, je ne m'invente pas une légende comme ça, de mec qui aurait tout cassé ou qui aurait sorti des punchlines à en mourir. Non, je, je vous dis la vérité. J'ai bien, bien, bien transpiré. Bref, c'était l'anecdote de la semaine. Euh, merci à tous. Euh, la, la chaîne, d'habitude, on traite de de, de, de sujets euh, peut-être un peu plus euh, dans l'air du temps. On ne raconte pas, on ne fait pas de la nostalgie des années, des années 2000. Donc, c'est le moment de vous y abonner et de liker cette vidéo si elle vous a fait sourire, ne serait-ce qu'une qu seule fois. Et de nous dire en commentaire ce que vous auriez, ce que vous auriez fait. Et allez, à... à combien de pouces on leur montre la photo avec les cheveux bleus À 5000 pouces, je vous montre une photo de moi d'époque avec les, les, les cheveux bleus et la boucle d'oreille